Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. Le thème d'aujourd'hui, c'est le conseil de Dieu. Ce thème sort complètement de l'ordinaire et je vous invite à rester jusqu'au bout parce que je suis sûr que vous allez trouver de quoi grandir dans la foi et découvrir des trésors de l'écriture. Et je suis certain que vous allez avoir envie de creuser encore pour en trouver d'autres. Avant d'aller plus loin, je vous invite à activer la cloche de notification et à vous abonner à cette chaîne. Si vous aimez les vidéos que je fais et que je partage, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous propose dans cette vidéo de prendre deux passages clés, 1 roi chapitre 22 et Ephésiens chapitre 2. Nous allons nous appuyer sur ces deux passages bibliques pour parler du conseil de Dieu. Et je tiens à être très clair, cette vidéo ne va pas parler des conseils que l'on trouve dans la parole et, ne va pas, et je ne veux pas vous communiquer un conseil de la part de Dieu en particulier. Mais je veux vous parler d'une réalité spirituelle qui concerne le conseil de Dieu, c'est-à-dire l'Assemblée Céleste. Qui se réunit autour du trône de dieu pour exécuter ses décisions de gouvernance sur le monde sur la terre sur sa création et dans les lieux célestes c'est une réalité biblique auquel le peuple de dieu doit prendre davantage conscience et surtout nous devons en tant qu'église du dieu vivant rentrer prendre notre part dans ces réalités et pas simplement être spectateur mais rentrer dans la position d'acteur dans laquelle le christ nous a établi je vous invite à découvrir ces réalités dans un passage qui est le 1 roi chapitre 22 au verset 18 et je voudrais juste rappeler le contexte nous avons le roi Josaphat, roi de Juda, qui est attaché à l'éternel. Et nous avons le roi d'Israël, Akab, qui est un roi inique, qui est le mari de Jézabel. Jézabel est dans la Bible le type même de la fausse prophétesse et de celle qui va pousser le peuple de Dieu à l'idolâtrie, à l'impureté et à l'impudicité. Nous avons donc un roi, qui est Inique, roi d'Israël, qui va proposer à Josaphat de partir en guerre pour récupérer la ville de Ramoth de Galade. Cette expédition, ce projet de partir en guerre, Josaphat va dire avant d'y aller, moi je suis prêt à te suivre, il n'y a pas de souci, mais avant d'y aller, consultons l'éternel. Et c'est là un conseil qui vient d'un cœur attaché au Seigneur. Un conseil dont nous devons nous rappeler sans cesse avant d'entreprendre quoi que ce soit remettons notre sort notre vie nos projets nos désirs entre les mains du seigneur car c'est lui qui fera réussir tes projets lui seul car il tient l'histoire dans sa main et ton histoire en fait partie donc je veux vraiment vous inviter à remettre à consulter l'éternel et à remettre vos projets dans ses mains avant d'aller à gauche ou à droite, avant de prendre telle ou telle décision, c'est capital, car nous sommes attachés à lui et notre vie dépend de lui. Le roi Josaphat va donc dire à Akab consultons l'éternel, et Akab va rassembler ses prophètes. La Bible dit que le roi a rassemblé ses prophètes à lui, et c'est là un, déjà un aveu d'échec. Parce que le roi s'est constitué 400 prophètes, 400 prophètes qui sont ses prophètes à lui. Cela nous renvoie à une triste réalité, celle de Jézabel, avec les 400 et 450 faux prophètes de Baal et d'Astarté. Et je tiens à dire que nous devons faire très attention aux influences, parce que, si Dieu n'avait pas suscité un homme comme le prophète Élie, le culte du Dieu véritable sous Akab et Jézabel aurait été supprimé. Nous devons être vigilants à ce qui nous influence. Et nous sommes toujours influencés et nous avons la capacité d'influencer. La clé pour être correctement influencés et influencés de la bonne manière, c'est que nos cœurs restent attachés à l'éternel que ton cœur reste attaché à l'éternel. C'est la seule issue qui va te permettre de rester dans la vérité. Et nous savons que la vérité n'est pas simplement la révélation d'une parole ou d'une information. La vérité, c'est quelqu'un, c'est Christ. Et le peuple de Dieu doit se tenir dans la vérité, c'est-à-dire en Christ, parce que c'est là qu'est sa place, pas ailleurs. Nous voyons donc... Josaphat assistait au débat des faux prophètes, de ces prophètes qu'on appelle des prophètes de cour, des prophètes qui sont là et qui ont sûrement été à la base authentiquement appelés par le Seigneur, mais qui ont biaisé leur message et qui ont tordu le don de Dieu pour flatter le roi, afin que celui-ci leur assure une position, des privilèges, un salaire, et des avantages et nous avons là le basculement vers un faux prophétisme que dieu veille sur nos cœurs et que nous ne soyons pas attachés à l'appât du gain mais attachés au seigneur même si lorsque nous témoignons du seigneur cela n'est pas à notre avantage à la vue des hommes même si nous sommes persécutés rejetés ou mis en prison nous avons tout intérêt à rester attachés de cœur au Seigneur, afin que nos, notre bouche parle de ce dont notre cœur est plein. Et si ton cœur est attaché au Seigneur, ton cœur sera plein de sa présence. C'est vraiment un encouragement pour nous dans ces temps qui sont difficiles. Josaphat, en voyant tout cela, va dire, est-ce qu'il n'y a pas en Israël un prophète, juste un seul, pour que nous puissions consulter l'Éternel pour savoir si, oui ou non, on doit aller récupérer cette ville. Et Akab va dire « Effectivement, il en reste un. C'est Miché, fils de Yimla, mais je le déteste parce qu'il ne m'annonce jamais rien de bon. » Point très important. 1 roi, chapitre 22, au verset 8, Josaphat, va le dire, ne parle pas ainsi d'un prophète. Et je veux juste faire une parenthèse. Nous devons être vigilants, particulièrement en France, Pays où nous avons décapité les rois, pays où nous rejetons l'autorité d'une manière générale. Parce que il y a ici un enseignement très important auquel le corps de Christ doit revenir. Une compréhension d'un principe spirituel. Josaphat ne connaît pas Miché, mais il dit à Akab, ne parle pas ainsi d'un prophète. Pourquoi Eh bien parce que le prophète est choisi par Dieu. Il n'est pas choisi des hommes, il est prophète parce que Dieu fait de lui un prophète. C'est l'onction qui le met à part et l'onction vient du Saint-Esprit. Il est donc Ouin et l'onction témoigne du choix de Dieu. Et Josaphat, même s'il ne connaît pas l'homme, reconnaît le choix de Dieu et reconnaît l'onction. Et le peuple de Dieu, nous devons revenir à ce respect envers l'éternel. Il est capital, si nous voulons marcher et être unis au Saint-Esprit, de reconnaître ces réalités spirituelles et ces principes, parce que notre marche et nos, nos victoires en dépendent. C'est extrêmement important de revenir à ces réalités. Le roi d'Israël, au verset 9, appela un fonctionnaire du palais et lui ordonna d'aller rapidement chercher Miché. Et nous voyons là... Encore une fois, tous les faux prophètes, tous les prophètes de cour, se rassemblaient, mimaient et parlaient fort en disant au roi, « Vas-y, pars en guerre, tu vas remporter la victoire. » Puis, nous avons Miché, qui n'annonce jamais rien de bon au roi d'Israël. Et le roi d'Israël va dire, « Vas-y, on t'écoute. » Et là, Miché va dire exactement l'inverse, et c'est ce que nous voyons au verset 17. Miché déclara, J'ai vu tout le peuple d'Israël dispersé sur les montagnes. Comme un troupeau sans berger, le Seigneur a dit, Ils n'ont plus de chef. Que chacun retourne chez soi tranquillement. À travers cette parole prophétique, Miché va dire que le roi d'Israël ne reviendra pas vivant de cette bataille. Le roi d'Israël va tomber. Le roi d'Israël dit à Josaphat, Tu vois, il ne m'annonce que des malheurs. Et la conséquence.. De cette parole va, que, va être que Miché sera conduit en prison. Et nous voyons, au verset 28, Miché lui répondre, Si tu reviens sain et sauf, c'est que le Seigneur n'a pas parlé de ma part. Nous voyons que Miché, animé de l'esprit prophétique et de l'onction prophétique, ne va pas regarder sa condition, mais va rester attaché aux paroles de l'Éternel et dire, Tu peux me mettre où tu veux. Cette parole a été... Déclarer contre toi et elle s'accomplira sinon c'est que l'éternel ne m'a pas parlé nous devons être des gens engagés pour le Seigneur des gens euh, ni religieux ni bornés ni euh, entêtés pour des mauvaises raisons nous devons être des gens engagés pour la cause du Seigneur et nous ne serons engagés pour la cause du Seigneur de la bonne manière que si nous sommes rempli du feu du Saint-Esprit et je prie vraiment pour que vous soyez renouvelés et que le feu du Saint-Esprit soit renouvelé en vous nous voyons ensuite une réalité très importante dont j'ai parlé au début de cette vidéo le conseil de dieu c'est ce que nous décrit le prophète miché au verset 19 écoute plutôt ce que dit le seigneur j'ai vu « En effet, le Seigneur assis sur son trône royal avec tous ses serviteurs célestes, les uns à sa droite, les autres à sa gauche. Il a demandé qui veut aller donner à Akkab la mauvaise idée d'attaquer Ramoth de Galade, afin qu'il y soit tué. Quelqu'un a proposé ceci, un autre cela, alors l'esprit qui inspire les prophètes a dit, s'est avancé devant le Seigneur et a dit « Moi, j'irai lui en donner l'idée. »« Comment ?» a demandé le Seigneur. J'irai, a-t-il dit, et je ferai prononcer des mensonges par tous les prophètes du roi. Le Seigneur lui a répondu, c'est un excellent moyen pour le tromper, vas-y, et fais cela. C'est là que nous avons un trésor de l'écriture qui nous révèle, entre, entre deux phrases, j'ai envie de dire, entre deux versets, une réalité spirituelle et céleste. Concernant le conseil de Dieu, le conseil de Dieu, là où Dieu gouverne et là où Dieu euh, révèle ses projets pour les nations. C'est pourquoi il est dit dans l'écriture que Dieu ne fait rien, sans avoir révélé ses projets à ses serviteurs, les prophètes. Et c'est vraiment une clé que je vous donne ici, un, un, un moyen de grandir ici. Parce que nous avons une réalité de l'Ancien Testament dans lequel nous voyons le, le conseil céleste de Dieu avec les êtres célestes et le trône de Dieu. Et nous voyons que dedans sont introduits des hommes, des prophètes. Le privilège des prophètes c'est de participer au conseil de Dieu. Le privilège des prophètes c'est de recevoir les intentions de Dieu les confidences de Dieu, la révélation de son cœur déversée dans le cœur du prophète. C'est le privilège des prophètes et c'est le privilège d'une petite poignée dans l'Ancien Testament. Ceux qui recevaient le Saint-Esprit, c'était le roi, le souverain sacrificateur et le prophète. Le reste du peuple ne recevait pas. Et c'est là où, nous, Église de Dieu, nous devons prendre conscience de la grâce et du privilège que Christ nous a acquis, parce que par sa mort et sa résurrection, le Saint-Esprit est venu sur l'ensemble du peuple. Ce qui fait de nous un peuple prophétique. Nous retrouvons cette réalité dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui, pour nous faire régner avec lui, dans le monde céleste. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a voulu démontrer par tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Je vous invite à lire l'ensemble de Ephésiens chapitre 2, et je veux m'arrêter au verset 6 pour que vous compreniez bien cette réalité. Une autre traduction dit que nous sommes assis avec Christ, en Christ, dans les lieux célestes. Cela signifie que là où Christ se trouve, tu t'y trouves. Si tu es né de nouveau, si tu es couvert par son sang, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu t'y trouves. Si tu as donné ta vie au Seigneur, tu t'y trouves. Là où il est, tu es. Dans les lieux célestes, tu es assis avec Christ à la droite de Dieu. Et qui reçoit les pensées de Dieu Qui reçoit ses intentions et ses projets les plus intimes, si ce n'est le Fils Si tu es dans le Fils, tu reçois la pensée de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « nous avons » la pensée de Christ. C'est une réalité et vraiment le, le, le Seigneur dans cette vidéo veut que vous receviez cette vous preniez conscience de cette réalité. Vous avez la pensée de Christ. Il y a donc des limitations qui doivent cesser dans votre vie. Il y a donc une gouvernance et une autorité que vous devez prendre pour votre propre vie, mais aussi pour votre entourage, et pour votre nation, votre ville, votre nation. Où que vous soyez, il y a une réalité qui est le partage glorieux des enfants de Dieu. Et en Christ, le peuple de Dieu est prophétique. En Christ, le peuple de Dieu a part à cette réalité prophétique parce qu'en Christ, nous sommes introduits dans le conseil de Dieu. Là où le prophétisme de l'ancienne alliance ne visait qu'une poignée, en Christ, cette grâce c'est déverser sur l'ensemble, l'ensemble du peuple de Dieu. C'est ce que nous retrouvons dans le livre des Nombres lorsque Josué va dire à Moïse, en étant jaloux pour lui, fais les cesser de prophétiser. Et Moïse va dire, mais au contraire, au contraire Josué, pourvu que Dieu suscite des prophètes et des prophétesses et que l'ensemble du peuple de Dieu soit composé de prophètes et de prophétesses. Cette prière de Moïse sera prise à la lettre par Dieu et Joël, le prophète Joël, va en parler et l'apôtre Pierre va reconnaître l'accomplissement de cette prophétie par l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Certes, tous n'ont pas un ministère de prophète ou de prophétesse, mais dans le peuple de Dieu, le plus petit est capable d'entendre Dieu. Parce que nous résidons dans l'Esprit, dans les lieux célestes, par le Saint-Esprit, en Christ, nous résidons au même endroit. Certes, il y a différents espaces spirituels, mais lorsque Dieu parle, Dieu parle dans tous les espaces. Ainsi, nous pouvons entendre le Seigneur de plus près, de plus loin, davantage sur tel ou tel sujet. Mais tous, nous avons la capacité d'entendre notre Père parler. Pourquoi parce que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes enfants de Dieu parce que nous sommes cachés dans le fils nous sommes cachés et révélés dans le fils c'est pourquoi Jésus-Christ devant le père nous tient en lui mais nous devant le monde nous tenons Christ en nous nous sommes les lettres vivantes qui témoignons au monde que Christ est le fils de Dieu afin que les enfants de perdition, ceux qui se perdent, ceux qui sont sans Dieu dans le monde, puissent se réconcilier avec le Père par le Fils. Nous portons un ministère de réconciliation. Et je voudrais vraiment vous inviter, surtout dans ces temps où nous sommes aux portes d'un réveil, à vous réveiller et à rentrer dans cette gouvernance, dans cette pensée de gouvernement céleste. Vous participez au conseil de Dieu. Tout ce qui concerne le réveil est en train d'être débattu devant le trône de Dieu maintenant. Nous devons rentrer dans ces réalités. Nous devons rentrer dans cette écoute, dans cette prise de conscience. Nous y rentrons par la foi et jamais par nos œuvres. Ce n'est pas l'onction qui est sur ta vie qui te permet d'accéder là-dessus. Ce n'est pas tes œuvres, ce n'est pas combien de jours ou d'heures tu as jeûné et prié, ni combien de pages de ta Bible tu as lues. Tu rentres dans le conseil de Dieu par le sang de Jésus. C'est son sacrifice qui t'ouvre le chemin. C'est la puissance de sa résurrection par le Saint-Esprit qui remplit l'Église, qui doit se déverser sur cette terre. Nous devons révéler la pensée de Dieu et nous devons proclamer la gouvernance de Dieu et les décisions qui ont été prises devant le monde afin que les rois de la terre fléchissent, afin que... Le, le monde et les circonstances prennent l'empreinte du Seigneur nous sommes je le répète aux portes d'un réveil il est temps maintenant de grandir il est temps pour toi de grandir de passer de spectateur à acteur de prendre ta part de gloire et de souffrance et d'avancer davantage par l'esprit par la puissance du Saint-Esprit dans la vérité qui est en Jésus-Christ afin d'exercer l'autorité que Christ t'a donnée. nous en sommes là aujourd'hui et je voudrais vraiment vous inviter à relire votre vie avec Christ jusqu'à présent et vous allez identifier que plusieurs fois j'en suis certain lors de tant de prières en groupe vous avez tous et toutes entendu la même chose comprenez bien pourquoi c'est parce qu'en Christ nous sommes au même endroit nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes et nous sommes assis avec lui. Voilà pourquoi ce privilège glorieux ne doit pas être déposé au sol et abandonné. Il est l'heure maintenant pour l'Église en France de rentrer dans cette pensée de gouvernance et d'autorité. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la autour de vous. J'aimerais que vous puissiez me partager dans les commentaires si vous avez déjà vécu cette réalité cette prise de conscience de pourquoi lors de tant de prières en groupe nous entendons la même chose plus ou moins bien certes plus ou moins précisément plus ou moins sur tel ou tel aspect mais nous entendons la même chose si vous avez vécu ça donnez votre témoignage en commentaire je suis sûr que ça va encourager beaucoup j'aimerais aussi vous exhorter et je voudrais prier maintenant afin que vous receviez comme une poussée de croissance par le Saint-Esprit, que vos yeux s'ouvrent et que ce que le diable ne veut pas que vous compreniez vous soit communiqué, que l'aveuglement tombe de vos yeux et que le voile se déchire et la parole déclare qu'en Christ le voile tombe, que ce voile tombe de vos yeux et que vous puissiez vous tenir dans la stature et la position d'autorité que Christ vous a acquise et que vous exerciez cette autorité, chez vous et autour de vous, non pas comme un tyran, mais comme Christ, qui a été élevé au-dessus de tout nom en devenant le serviteur de tous. Que Dieu vous bénisse.